Bonjour à tous, c'est Romain pour la chaîne de Presse Citron et aujourd'hui je vais vous parler du Xiaomi Mi 11. Alors vous l'avez vu dans le titre, ce Xiaomi Mi 11, eh bien il nous pose un petit problème. En réalité, il y a même plusieurs petits problèmes qui font un gros problème, mais j'y reviens plus loin dans la vidéo. Xiaomi a présenté ce Mi 11 il y a quelques semaines et il est disponible depuis quelques jours. Ce smartphone est proposé au prix de 749 euros en version 128Go et 799 euros en version 256 Go. Bon là, ça semble clair, Xiaomi vient se frotter à Apple et Samsung. qui commercialisent des smartphones un petit peu plus chers, mais l'écart de prix est de plus en plus réduit. Donc clairement, Xiaomi affiche ses ambitions et veut probablement prendre la place de Huawei qui est dans une situation très difficile en Europe. Alors en soi, le Xiaomi Mi 11 est un smartphone qui a beaucoup d'atouts. D'abord son design en vert mat, comme la plupart des autres smartphones premium. Ce design est soigné, il est tout en arrondi, la prise en main est très bonne et le module photo arrondi lui apporte une petite touche d'originalité. Pour accompagner ce design, Xiaomi ne fait pas de concession sur l'écran. Il opte pour une dalle AMOLED avec une définition WQHD sur un format d'écran de 6,81 pouces. Xiaomi promet un taux de contraste de 5 millions pour 1, un, une luminosité maximale de 1500 nits une compatibilité HDR10+, et surtout une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz. L'écran de ce Mi 11 est magnifique, il est très réussi, légèrement incurvé, mais Xiaomi a développé des petites fonctionnalités qui vont permettre de choisir la zone de toucher accidentelle, c'est-à-dire ces petits touchés que vous faites sur les bords de l'écran et que vous ne vouliez pas activer. Cet écran a d'ailleurs reçu la classification A+, par le site DisplayMate, qui est une référence en termes de notation des écrans de smartphone. donc cet écran c'est une petite merveille aussi. Il s'accompagne en plus d'un matériel audio de pointe. Le Mi 11 est sans aucun doute le meilleur smartphone pour l'audio. Il dispose de deux vrais haut-parleurs positionnés sur les tranches inférieures et supérieures et le tout est certifié Arman Kardon. Et là encore c'est une vraie réussite pour écouter de la musique, regarder des vidéos ou jouer, ce Mi 11 n'a aucun égal sur le marché pour le moment. Le Mi 11 est surtout le tout premier smartphone européen équipé du Snapdragon 888 qui est la plus la plus puissante du moment. Les benchmarks le démontrent et à l'utilisation, on n'a jamais réussi à mettre en défaut ce Mi 11. Qu'il s'agisse de l'utilisation quotidienne, du jeu et des jeux 3D les plus gourmands, et eh bien le Mi 11 s'en tire parfaitement. Il n'y a jamais de problème, jamais de bug, jamais de crash. Tout ce que l'on fait est hyper fluide et hyper agréable. Ces bonnes performances s'accompagnent d'une interface MIUI 12 qui est elle encore améliorée. Alors la surcouche développée par Xiaomi a bien évolué depuis des années. Aujourd'hui on est sans doute sur l'une des plus complètes en matière de personnalisation mais elle est aussi très simple à utiliser. Xiaomi a répondu aux inconditionnels d'Android en intégrant enfin un tiroir d'application. L'autonomie du Mi 11 est plutôt correcte. On peut tenir une journée à une journée et demie ce qui n'est pas extraordinaire mais qui est tout à fait convenable. Et surtout en France il est livré avec un chargeur de 55 watts qui va permettre de recharger le smartphone intégralement en 45 minutes. Il est Compatible avec la recharge sans fil 50W et avec la recharge inversée 10W. Et enfin, en photo, ce Mi 11 est plutôt bon, même s'il n'atteint jamais vraiment le niveau des smartphones premium. Mais j'y reviens dans quelques secondes. Parce que malgré tous ces atouts, il y a un vrai problème avec ce Mi 11, c'est son positionnement tarifaire. Xiaomi propose le Mi 11 à 749€ en version 828Go. Et c'est un tarif qui le rapproche énormément d'un iPhone 12 ou d'un Galaxy S21. Et je ne parle même pas de la décote des Galaxy S21 qui est assez rapide, d'autant que Samsung propose régulièrement ses smartphones haut de gamme en promotion. Donc il y a de fortes chances pour qu'on retrouve un S21 au prix d'un Mi 11 dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Et donc le problème du Mi 11, c'est qu'il vient se frotter aux références du marché. Et lorsqu'on vient se frotter aux références du marché, eh bien on n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Comme on dit, le diable est dans les détails et pour le coup, Xiaomi n'est pas vraiment rentré dans tous les détails. D'abord, le Mi 11 n'est pas certifié étanche, ce qui est un indispensable sur les smartphones premium aujourd'hui. Si son écran est magnifique, son intégration elle pourrait être optimisée parce qu'on a de grosses bandes noires tout autour, malgré un format incurvé. Et pour le coup, lorsqu'on met un Mi 11 à côté d'un S21 Ultra, eh bien, on voit bien plus les rebords noirs. Son autonomie, je le disais, est correcte, mais elle n'est pas extraordinaire. Une journée, une journée et demie, c'est pas fou. Hein. Il y a des smartphones qui font jusqu'à deux jours. Mi 812 souffre encore de pas mal de défauts. On retrouve par exemple quelques petits bugs d'affichage, notamment sur la typographie. Par exemple, on a des phrases où il manque des espaces entre les mots. Mais surtout, il y a des choses impardonnables dans Mi 812. D'abord, le nombre d'applications doublons. Xiaomi multiplie les services et on on se retrouve avec autant d'applications Xiaomi que d'applications Google qui sont préinstallées. Et surtout, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'applications partenaires préinstallées. Et ça, c'est vraiment la plaie. On peut l'accepter sur un smartphone vendu 250-300 euros, mais sur des modèles qui sont vendus à plus de 700 euros, ça, c'est inadmissible. Bon Et puis surtout, ce Mi 11, eh bien, il n'est pas à la hauteur de ses concurrents en matière de photos et de vidéos. Et sur un modèle premium, c'est bien sur ce terrain qu'on va juger un smartphone. Parce que proposer un smartphone puissant, endurant, élégant en 2021, eh bien on peut le faire pour même moins de 500 euros. Le problème, c'est que sur la photo, le Mi 11, s'il est bon, il n'est pas excellent. Alors on a de bonnes photos de jour, on a des photos de nuit correctes, mais le combo proposé par Xiaomi, il est loin d'atteindre celui d'un iPhone 12 ou d'un Galaxy S21. D'abord parce que Xiaomi fait des choix techniques qui laissent à désirer. On a par exemple un objectif macro et pas de téléobjectif, alors que c'est tout ce qu'on retrouve sur les modèles premium. L'objectif macro, très franchement, son intérêt, on se pose encore beaucoup de questions dessus. Alors même s'il est efficace, même s'il est bon, ce macro, eh bien il répond moins aux besoins du grand public. L'ultra grand angle lui aussi est bien en dessous de ce que propose la concurrence. Et surtout sur les photos de nuit, eh bien... Samsung et Apple font beaucoup mieux que Xiaomi. Alors, oui, le chinois propose plein de modes de prise de vue pour stimuler la créativité, mais en matière de qualité pure, il y a encore un petit peu de travail. En fait, si je dois résumer, le problème avec le Mi 11, c'est qu'il ne représente plus vraiment l'idéologie Xiaomi. Le constructeur chinois, lorsqu'il est arrivé en France, a construit son credo sur le meilleur rapport techno-prix. Or, Technologiquement parlant, Semi 11 n'est pas toujours à la hauteur de ses concurrents. Et en matière de tarification, il se rapproche de plus en plus de ses concurrents. Ce qui fait que ce rapport techno-prix, on ne le retrouve plus forcément aujourd'hui. En tout cas, pas avec ce produit. Alors oui, Xiaomi propose le meilleur processeur du marché à l'heure actuelle. Mais au passage, il fait beaucoup de sacrifices. Alors comme disait ce cher Edouard, il faut savoir faire des sacrifices, on est tout à fait d'accord, mais pas à n'importe quel prix. Voilà cette vidéo sur le Xiaomi Mi 11 est maintenant terminée, merci à toutes et à tous de l'avoir regardée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner à notre chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est disponible. Encore merci à toutes et à tous pour votre fidélité, c'était Romain pour la chaîne de Presse Citron.